Aurore, coach en orthographe. Bonjour, je suis Jean-Jacques et élève d'Aurore. Alors aujourd'hui nous sommes ravis. Alors aujourd'hui nous sommes ravis avec Jean-Jacques parce que nous avons de plus en plus d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Alors on en est à combien Plus de 300 abonnés et ça c'est rien qu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui signifie au jour de ce jour. Donc au jour d'aujourd'hui signifie. Au jour, du jour, de ce jour. Trois fois. C'est trop, hein, Jean-Jacques Oui, oui c'est. C'est clair pour vous Oui, je le dirai plus. Oh. Regardez, <rire> c'est la fête mmh. Ouh, ouh. À Ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Au revoir, Jean-Jacques Au revoir, au revoir, au revoir. Excusez-moi, Jean-Jacques, c'est un réflexe. Tu saignes là ou pas Oh, à peine. Y ah, Aïe, ça fait maintenant. Une Ah mais je sais, Une bouclette.